Pour moi tout va bien donc je reste calme. Et je vois que tout autour tous mes rails se yeah. Je réouvre les yeux, je suis sur une autre planète. Et je vois que tout autour tous mes rails se yeah. D'un coup c'était pas tant, comment je m'explane. Perdu dans l'espace-temps, c'est une autre escalier. Yeah. Pour moi tout va bien donc je reste calme. Et je vois que tout autour tous mes rails se plaignaient. Yeah les yeux, je suis sur une autre planète. Et je vois que tout autour tout, tout, tout mes rêves planèrent. On Trouve le seum dans les livres, on s'amuse beaucoup. On est jeune et on est libre, donc on s'en fout de tout. L'enseignement d'immoral ne nous a mis que des gifles. Très jeune, je rêvais d'aligner des chiffres comme au sudoku coup. Pour moi tout va bien, donc je reste calme. Et je vois que tout autour tous mes rêves Je réouvre les yeux, je suis sur une autre planète. Et je vois que tout autour, tous mes rêves se D'un coup, c'était pas tant comment je m'explane. Ex perdu quand dans l'espace-temps, c'est une, une autre, autre escalier. Yeah. Yeah. Pour moi, tout va bien, donc je reste calme. Restes calme restes. Et je vois que tout autour, tous mes rêves se En finesse, je me perds dans l'atmosphère, tellement vite. C'est temps si je laisse ma conscience tranquille en ville. Tant de thèmes enivre, j'en vibre. Avant que vienne la jeunesse de là, je veux vivre ma jeunesse éternellement libre. Face à ton intérêt pour moi. J'ai de l'amabilité, mais tu seras pas là lorsque le monde des responsabilités sera chiant. Donc laisse-nous faire et profiter de nos passe-temps à ciel ouvert sans traçabilité. Maintenant, yeah, yeah. on profite des instants présents sans permission. On ne connaît pas de gré, on prend les événements comme s'ils n'allaient jamais s'arrêter. Car c'est ça la vie, être heureux, notre pure mission. Puis ces autres comme nous, toujours se rappeler qui ils sont. Pour moi, tout va bien, donc je reste calme. Et je vois tout autour, tous mes rails planaient. Je réouvre les yeux, je suis sur une autre planète. Et je vois que tout autour, tous mes rails planaient. D'un coup, c'était pas tant, comment je m'explane. Perdu dans l'espace-temps, c'est une autre escalier.